rien à cacher. C'est une phrase que l'on entend souvent, un peu comme les mots vie privée ou privacy. Mais pourquoi ces mots, on les prononce de plus en plus lorsqu'on parle d'internet C'est vrai, depuis ces dernières années, on entend parler sans cesse de protection de la vie privée, de fuite de données, de surveillance des populations. On peut remonter à très loin, mais c'est autour de 2011 qu'on constate une certaine prise de conscience dans le débat public. En 2011, on est en plein essor des GAFAM. Google crée son centre de recherche et de développement dans Paris. Amazon propose au gouvernement américain son service de cloud, GovCloud. Facebook devient disponible sur iPad. Apple sort son iPhone 4S avec Siri. Et enfin Microsoft procède au rachat de Skype. Et au-delà de ces évolutions, quelques précisions à noter, les chiffres d'affaires et les nombres d'utilisateurs en constante augmentation. À cette époque-là, les grandes entreprises que j'ai citées te pas trop intéressé par le respect de la vie privée des gens. Et il le disait même ouvertement à l'époque. Mais prenons un autre exemple. Facebook. Au fil des années, depuis sa création, le réseau social est devenu de plus en plus flou sur la manière dont il traite les données de ses utilisateurs. Des changements fréquents, des termes imprécis, des CGU toujours plus longues. Et un jour... Il a imposé à tous ses utilisateurs que certaines informations publiées sur les réseaux soient publiques par défaut, comme le nom, l'image, le sexe, la ville, ou même les pages likées. Alors, il était toujours possible de les rendre privées, mais au prix de nombreuses manipulations dans les paramètres de confidentialité. Eh oui, il faut bien que le service proposé soit rentable. Et forcément, c'est la goutte d'eau de trop pour certains. Des campagnes anti-Facebook voient le jour, Certaines associations pointent du doigt la politique de Facebook jusque-là inédite et la presse parle de véritables scandales. C'est la panique chez Facebook, mais il les réplique aussitôt. Une nouvelle interface est créée, plus simple et plus rapide, pour permettre aux utilisateurs de mieux gérer les informations qu'ils publient sur le réseau. Mark Zuckerberg, le PDG de Facebook, change de discours. La vie privée n'est plus une chose périmée, mais bel et bien un sujet sensible. Les mouvements de contestation se calment et la bataille est gagnée pour Facebook. Mais sa réputation, et celle des GAFAM de manière plus générale, elle reste entachée. Une certaine méfiance s'installe autour de la manière dont ces sociétés gèrent les informations de leurs utilisateurs. Et puis un jour, en 2011, face à tout cela, quelqu'un craque. Et ce quelqu'un, c'est Max Schrems. Cet étudiant autrichien en droit de 24 ans dépose à l'autorité irlandaise de protection de la vie privée 22 plaintes contre Facebook. Oui, 22 plaintes, il était motivé. Mais posons-nous trois questions. 1. Pourquoi l'Irlande Eh bien, c'est le seul pays de l'Union Européenne où Facebook possède un véritable siège social. Du coup, c'est le droit irlandais, et surtout le droit européen, puisque l'Irlande est un membre de l'Union Européenne, qui ont vocation à s'appliquer sur ce siège social qui représente Facebook en Europe. 2. Pourquoi des plaintes C'est une directive européenne qui prévoyait ce mécanisme. Chaque citoyen européen est libre de déposer une ou plusieurs plaintes à l'autorité de protection de la vie privée, de leur pays ou d'un autre état membre. L'autorité saisie, vérifie le bien fondé de la plainte et répond au plaignant. Si la plainte est jugée recevable et légitime, alors elle instruit un dossier et sanctionne la société si nécessaire. Et enfin 3. Quelles plaintes Comme je l'ai dit, il y en a 22. Mais on pourra notamment retenir le fait que Facebook conserve toutes les données qui ont pourtant été supprimées par l'utilisateur les messages, les photos, les vidéos, les tags, les pages likées, les amis. Ou encore le fait que le réseau social crée en interne, sans aucun consentement, des profils de personnes qui ne sont pas inscrites sur Facebook, via notamment des cookies et autres technologies de traçage web. La procédure, engagée par Max Schrems, a duré environ 3 ans, et s'est soldée par un bilan demi-teinte. Juridiquement, ça n'a pas marché. Peu de coopération de la part de l'autorité de contrôle, pas de décision formelle, procédure non respectée, bref, une politique de l'autruche que Max Schrems essaye de comprendre en avançant l'hypothèse que les conséquences négatives pour l'Irlande, notamment économiques, auraient été bien trop grandes. Mais le symbole, lui, reste très fort, car jamais aucune autorité de contrôle n'avait osé s'attaquer à un géant du net comme Facebook. Mais Max Schrems l'a fait. Il a fallu qu'un citoyen européen se saisisse de ses droits pour que le sujet de la vie privée, sur Internet, devienne un sujet sérieux. Sérieux au regard de tous. Au regard des gens, des utilisateurs, qui ont compris que Facebook n'était plus aussi transparent qu'il n'avait l'air. De la presse, qui s'est saisie de l'affaire dans une déferlante médiatique. De Facebook, dont l'image a été ternie. Et évidemment, au regard de l'UE, de l'Union européenne. Car c'est à partir de ce moment que l'Union européenne va réfléchir à un nouveau régime juridique pour encadrer le traitement des données personnelles dans l'Europe. Alors on peut s'étonner de l'inaction des autorités de contrôle face à un géant du net comme Facebook. Peut-être par manque de moyens, par manque de temps, ou simplement par souci de ménager les relations avec les états unis quoi qu'il en soit, la démarche de Max Schrems a changé la donne. Car à partir de ce jour, le sujet de la vie privée va se lier à celui d'Internet. Après cette affaire, de nombreux autres ont suivi. Pour parler des plus grandes, on peut notamment citer les révélations d'Edward Snowden en 2013 sur l'existence des programmes de renseignement américains et britanniques à échelle mondiale, notamment gérés par la NSA, ou plus récemment le scandale de la société Cambridge Analytica, qui collectait et traitait les affinités politiques de plus de 87 millions d'utilisateurs. À tout cela, on peut ajouter évidemment les multiples failles de sécurité et fuites de données qui ont eu lieu. Mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. D'accord, la vie privée, c'est devenu un sujet à la mode, maintenant. Mais pourquoi Enfin, je veux dire, à quoi ça nous sert de garder un certain contrôle sur ce qu'on choisit de publier sur Internet Sur ce que je dis, sur ce que je fais, sur ce que je pense, sur les personnes avec lesquelles je communique, avec lesquelles j'échange, sur les personnes qui me sont chères C'est vrai, je n'ai rien à cacher. Et c'est pas grave si ma vie... Le jury prudent avait plus ou moins raison jusqu'à maintenant, mais je me dois de l'interrompre. Attends, tu m'appelles comment là Mais tu parles, mais t'es un ordinateur, ça parle pas un ordinateur. Et pourquoi tu dois m'interrompre Je me suis trompé. Je n'ai pas beaucoup de temps, mais je peux répondre à ta dernière question. Tu as quelque chose à cacher. Nous avons tous quelque chose à cacher. Tu peux avoir quelque chose à cacher, car la norme sociale te l'impose. Une passion, une activité, ou simplement une idée que tu n'es pas prêt à dévoiler au grand jour qui serait simplement mal perçu par les autres. Cela peut aller de tes opinions sexuelles, politiques ou religieuses au fait que tu pratiques le naturisme, en passant par ta passion pour les, autres, les spies. Tu peux avoir quelque chose à cacher car la norme légale te l'impose. Dans certains pays, aimer une personne du même sexe que soi, cultiver sa propre plantation de cannabis ou tromper son conjoint est illégal. Et pourtant, chaque jour, de nombreuses personnes sont bien contentes de pouvoir vivre comme elles le souhaitent en attendant une évolution législative dans leur pays. Tu peux avoir quelque chose à cacher car tu souhaites protéger tes intérêts, une passion que tu souhaites cacher à ton employeur, une relation que tu veux cacher à tes parents, une inaptitude ou un échec qui te porterait préjudice ou simplement un exploit que tu souhaiterais oublier. Et si tu ne te retrouves dans aucune de ces catégories, sache que la norme sociale évolue, la loi est modifiable et ta situation personnelle peut toujours changer. Ce qui est bien vu aujourd'hui peut devenir inacceptable demain et inversement. Toutes ces informations nous concernant peuvent facilement se retrouver sur Internet. Directement par nos soins ou indirectement. Pourquoi accepter sur Internet que toute notre activité soit surveillée, scrutée, analysée, alors que nous le refuserions dans la vie réelle Imagine quelqu'un en permanence à tes côtés qui ne cesse de t'observer toute la journée. Personne ne le souhaiterait. Et pourtant, lorsque tu tapes tes mots-clés sur Google, c'est exactement ce qui se passe. Et si tu n'as toujours rien à cacher, les autres autour de toi ou tes proches ont quelque chose à cacher. L'information divulguée Peut paraître sans conséquence pour toi mais pas pour les autres. Je tague sur Twitter mon ami sur une photo à une manifestation alors qu'il ne devrait pas être là. J'identifie ma soeur sur une vidéo Facebook parlant d'avortement alors qu'elle souhaite le cacher à son compagnon. Ou j'envoie à mon père un article de santé via Gmail alors qu'il est en train de renouveler ses contrats d'assurance. Ne pas respecter la vie privée des autres, même involontairement, c'est diffuser des informations de nos proches à des gens que nous ne connaissons pas sans se soucier des conséquences. Une dernière chose pour la vie privée est essentielle dans une démocratie. Sans vie privée, le conformisme est la règle, car nous respecterions tous les normes, sans pouvoir être ce que l'on est vraiment, faire ce que l'on souhaite vraiment, dire ce que l'on pense vraiment. En somme, pas de diversité. Et sans diversité, pas de débat, ni de discussion, et donc pas de pensée indépendante, ni d'alternative. Et pourtant, ce sont tous ces éléments qui composent la démocratie dans laquelle nous vivons. Alors la prochaine fois, quand tu voudras dire que tu n'as rien à cacher, tu repenseras à tout ce que j'ai t'ai dit, car si on en parle davantage aujourd'hui qu'il y a quelques années, la vie privée est actuellement en danger. La protection qu'on lui apporte est insuffisante. Il faut trouver une solution. Hmm. Mais alors, tu dis notre vie privée, nos données, comme si ça te concernait, alors que t'es juste une machine. Et ce qui ne dit pas, c'est qu'en France, on a la CNIL. Et la CNIL, c'est l'autorité chargée de protéger notre vie privée. Alors, je ne vois pas en quoi on devrait la sauver. Mais ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. On va arrêter là. Bon, comment je fais pour l'éteindre lui